EDF a souhaité relever le défi des soft skills pour ses conseillers clientèle du marché des clients particuliers. Euh, C'était un défi euh, parce que le métier de conseiller clientèle, c'est un métier qui est rythmé euh, et les impératifs d'accessibilité téléphonique ont un lien direct avec le temps qui est consacré à la formation. Et euh, c'était un défi également parce que l'enjeu des soft skills est le transfert en situation de travail. Euh, en effet, il est tout à fait possible euh, de revenir à ces anciennes pratiques euh, tout de suite après la formation, quelle qu'en ait été euh, finalement la qualité. Et enfin, c'était un défi également parce que ce dispositif n'aurait pas pu porter ses fruits sans une conduite du changement euh, efficace et un réel changement de culture. Donc c'est pour toutes ces raisons euh, que nous avons proposé deux axes forts dans notre dispositif. Le premier euh, est d'étaler les apprentissages dans le temps pour ancrer euh, une compétence avant euh, d'en prévoir une autre. Et au-delà de ce dispositif de formation, nous avons prévu de la professionnalisation, de l'accompagnement euh, en situation de travail ainsi que euh, du mobile learning. Le second axe, ça a été de former par un prestataire externe les encadrants. Euh, pour nous, ce sont donc les, les managers des conseillers clientèle, leurs formateurs, mais également les managers de managers et les managers de formateurs. Euh, notre objectif, c'était qu'ils soient à la fois capables de former et d'accompagner les conseillers clientèle, mais aussi pour que dans leurs relations interpersonnelles au travail, ils puissent eux-mêmes incarner ces compétences relationnelles clés. C'est ce qu'on appelle le principe de la, de la symétrie des attentions. Alors, nous avons pu interviewer des conseillers suite au déploiement du premier module qui était autour de l'écoute authentique. Et nous avons recueilli des verbatim de conseillers qui nous disaient que leurs clients leur disaient « vous, au moins, vous m'écoutez ». On a également eu des retours de managers qui nous ont dit que les relations avec leur équipe se sont améliorées également. Alors, je pense que tous ces bons retours n'auraient pas été possibles sans un sponsorship motivé durant toute cette année de formation une conception également du dispositif qui a été faite en design thinking, ce qui nous a permis d'inclure toutes les parties prenantes durant tout le projet. Et également, il y a eu une conduite du changement et une communication efficace.